Bonjour à tous et bienvenue dans Galactic News, votre émission hebdomadaire de l'actualité de Star Citizen. J'aimerais commencer cette édition par un grand merci, vous êtes aujourd'hui 2000 à vous être inscrit au magazine de l'actualité le plus objectif de l'Empire et vous pouvez être fier de ce choix. Grâce à vous, nous pourrons de mieux en mieux diffuser une information fiable et factuelle. Passons maintenant aux informations de la semaine. Mardi, le fondateur de Rose Society, Franklin Young, a donné une interview où il revenait sur les débuts de sa société. L'histoire de cette entreprise pourrait se résumer par le succès d'un échec. Connu pour sa forte consommation de boissons dans sa jeunesse, Franklin s'était évertué à fournir de quoi vivre à sa communauté et du travail aux jeunes en difficulté, n'hésitant pas à prendre les emplois les plus dangereux lorsque le besoin de crédit se faisait sentir. Et une attaque de hors-la-loi, dont il a failli ne pas échapper en 2436, mit fin à sa carrière de pilote. Et c'est grâce aux informations récoltées durant son travail d'opérateur de communication que l'entreprise qui n'était à l'origine qu'une organisation de vétérans put enfin prendre son envol. Jeudi, Esperia a pris de court tout l'Empire en annonçant la mise sur le marché de la réplique du vaisseau Tevarine Talon pour décembre. Il est difficile de savoir combien de vaisseaux Esperia a encore en réserve puisque l'Empire refuse de communiquer sur les plans récupérés durant les guerres. Mais il y a fort à parier que l'entreprise n'en a pas terminé. Ce chasseur léger armé de canons de taille 3 possède la particularité d'avoir une cabine entièrement éjectable ainsi qu'une peinture iridescente. Sa structure montre une fois de plus les capacités technologiques des Tevarines. Et pour les pilotes qui préfèrent les feux d'artifice à la précision, il est décliné dans une version Shrike qui possède 24 missiles de taille 3 au prix des canons qui deviennent des tailles 1. Mais Esperia n'est pas la seule entreprise à souhaiter faire des surprises, puisque des confrères terriens nous ont fait parvenir des rumeurs concernant RSI. Il semblerait que l'entreprise soit sur le point d'annoncer un vaisseau elle aussi. Dès que nous aurons de plus amples informations, vous serez bien sûr les premiers informés. Et si vous êtes passionné par la culture Tevarine, sachez que l'entreprise CCC est en partenariat avec Esperia pour la sortie du talon pour vous offrir une armure à complète pour l'achat du vaisseau. Elle sera elle aussi livrée en décembre. Vendredi, nous apprenions que le gouvernement envisageait d'assouplir les normes de construction de moteurs quantiques. Aujourd'hui, les constructeurs sont obligés de suivre une réglementation très stricte. C'est pour cela que lors de vos voyages, tous les tunnels se ressemblent, peu importe le constructeur. Mais à l'avenir, il se pourrait que les visuels changent en fonction de la technologie utilisée par votre moteur. Affaire à suivre pour finir, les pompiers ont souhaité revaloriser leur travail auprès de la population durant une journée porte ouverte. Ils en ont profité pour faire une démonstration de départ de feu dans un 890 et bien évidemment la meilleure façon de s'y prendre pour éteindre le dit incendie. Quoi qu'il en soit, on retiendra la rapidité avec laquelle le feu peut se propager dans un tel vaisseau et piéger ses passagers. Une fois de plus, je souhaitais vous remercier pour votre soutien.